Alors, ce matin, on va parler d'espoir, on va parler de vie, on va parler de vraie vie, la vie qu'on qu peut vivre maintenant et qui nous attend aussi pour plus tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça dépend de l'âge que vous avez, mais rappelez-vous, pour ceux qui ont, sont un peu plus âgés, cette publicité-là des forces de l'armée canadienne. À la télévision, on voyait ça, puis ça disait, si la vie vous intéresse. Écoutez, là, c'était une belle publicité, là, parce que là, on voyait les, les soldats qui s'entraînaient, qui riaient ensemble, qui faisaient, qui étudiaient des, des métiers, qui faisaient de l'hélicoptère. Écoutez, c'était excitant. C'est vrai que c'est pas toujours excitant dans l'armée canadienne. Hein, L'entraînement, ce n'est pas une petite affaire, ça peut être même traumatisant. On pourrait demander à Daniel ce matin là, comment, si c'est vrai, comme d'un vu, comment c'est tough les entraînements dans l'armée. Mais lorsqu'on réfléchit quand même à cette publicité-là, il y a comme un petit, quelque chose d'un petit peu comme contradictoire. Quand on pense que l'armée, pourquoi on a des armées, c'est pour nous défendre ou c'est pour attaquer à l'occasion. Mais euh, la façon dont on se défend ou on attaque la plupart du temps, c'est qu'on doit utiliser des armes et des fois on tue. Si la vie t'intéresse. Non. Et là, je ne suis pas en train de remettre en question l'existence de l'armée. On a absolument besoin d'une armée dans le genre de monde dans lequel on vit. Euh, on le voit en Ukraine, ils doivent se défendre pour une agression illégitime. Et alors, non, on a besoin de l'armée. Mais si on veut réfléchir sur la question de la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi avoir la vie? C'est quoi avoir une vie excitante? Je ne sais pas comment est-ce que c'est dans votre vie. Si je vous posais la question, c'est quoi pour toi la vie? À quoi ça ressemblerait? Êtes-vous satisfait de votre vie, aspirez-vous à d'autres choses ou encore, est-ce que votre vie se résume par l'expression "survivre" Des fois, c'est comme ça. On a tellement mal, on souffre tellement ou la vie est tellement difficile qu'on survit. On survit une journée à la fois parce que c'est dur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce matin, on peut, on va étudier ensemble, on va réfléchir ensemble sur la possibilité d'avoir une vie que rien dans ce monde dans lequel on est peut nous offrir. Rien. Une vie qui commence maintenant et qui dure, et qui dure, et qui dure pour l'éternité. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on survive. Dieu veut qu'on vive. Il veut qu'on vive pleinement une vie qui commence maintenant et qui dure pour toujours. J'aime ce que Jésus dit dans Jean chapitre 11. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » J'aime ce mot. « Vivre », c'est profond. « Vivre », la vraie vie. Quand même il serait mort, « Et quiconque vit croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Oh, deux choses ici ce matin. Il nous dit ici que Jésus nous offre une vie, une vie qui va durer après la mort, mais pour expérimenter cette vie abondante et l'expérimenter après la mort, il faut croire en lui. Jésus est venu nous apporter un sens à la vie, un sens que le monde n'est pas capable de nous livrer. Le monde dans lequel on vit a toutes sortes de philosophies, de pensées, mais ça n'apporte pas vraiment ce que ça promet, alors que Jésus, ce qu'il promet, il l'accomplit vraiment. Jésus est le seul qui peut nous apporter la véritable satisfaction à la vie. Il y a seulement Jésus qui peut satisfaire, satisfaire vos besoins les plus profonds, les besoins les plus essentiels. Mais il y a peu de gens qui le découvrent. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vivent pas ainsi. Ils attendent encore de cette vie quelque chose de différent que Jésus, alors que c'est Jésus seulement qui peut vous apporter la véritable satisfaction. Ce matin, on célèbre, on célèbre la Pâque chrétienne. Et pour euh, peut-être que vous savez pas exactement ce que ça veut dire, surtout si vous avez pas été élevé dans une famille chrétienne. Euh, les jeunes qui n'ont pas été élevés dans une famille chrétienne, si vous leur demandez c'est quoi Pâque, ils savent pas quoi vous répondre. C'est fou. Je lisais un commentaire d'un pasteur qui était dans une bibliothèque, et entendait les jeunes discuter ensemble. Et finalement, euh, concours de circonstances, ils commencent à discuter ensemble avec le pasteur, puis ils commencent à réfléchir, c'est quoi Pâques? Il n'y a aucun jeune qui était capable de dire c'était quoi. Alors, on ne peut pas prendre pour acquis que les gens savent ce qu'est qu Pâques. Pâques fait référence à la résurrection. Si vous êtes avec nous depuis ce matin, depuis le début, et on en a parlé beaucoup. Pâques, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Pierre résume le ministère de Jésus dans ces trois années, lorsque Jésus a servi parmi le peuple juif. Il le, le Pierre nous dit, « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme a été livré, vivant le, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Jésus a vu briser les liens de la mort. La mort aurait voulu le garder dans le tombeau. C'était impossible parce que Jésus est la vie. Jésus a fait beaucoup de bien durant son ministère. Il a guéri beaucoup de gens. Il a instruit et enseigné des vérités mystérieuses, extraordinaires. Mais malgré une vie parfaite, malgré qu'il n'y avait rien fait, ils l'ont crucifié. Quelle histoire! Et vous savez quoi? Il serait crucifié encore aujourd'hui. Pourquoi cette haine à l'égard de la religion, cette haine à l'égard des chrétiens? Les chrétiens, c'est le seul peuple de partout dans toute la Terre, peu importe, communiste, capitaliste, fasciste, euh, musulman. Ils sont maltraités, persécutés, c'est dérangeant. Jésus avait dit, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous le faire aussi. » Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'ils l'ont crucifié, trois jours après, il est ressuscité. Et il a donné la preuve de sa résurrection à plusieurs personnes. Et comme on l'a vu ce matin, on ne peut pas détacher la résurrection de la crucifixion. Les deux sont intimement liés l'un à l'autre. Plusieurs historiens pensent au hommes contemporains ni la résurrection de Jésus. Nier la vie et la mort de Jésus, ça serait difficile à faire. Sa vie est racontée par les historiens. Notre système, de façon calculée, les jours et les années sont construits sur avant Jésus et après Jésus. Jésus a vraiment existé. Cependant, beaucoup de gens ne croient pas à la résurrection de Jésus. Et pour découvrir le vrai sens de la vie, il faut, faut croire non seulement à l'existence de la mort, mais il faut croire à la résurrection de Jésus et à sa signification. La Bible soutient que Jésus est vraiment ressuscité, puis il, il a été démontré qu'il était vivant auprès d'une multitude de témoins. Et les témoins sont tellement importants parce que c'est ce qui détermine si quelque chose est vrai ou si est faux. Par exemple, dans le Petit Larousse, c'est écrit. Il définit un témoin comme une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier et le rapporter. En cours, c'est ce qui fait la différence, les témoins. Et la Bible est remplie de témoins qui témoignent que Jésus est vraiment ressuscité. Ou encore, selon la Bible, la, la loi de Moïse avait consacré et reconnu l'importance et la nécessité du témoignage oculaire en matière pénale ou criminelle, la condamnation d'un homme accusé de meurtre ne pouvait avoir lieu que sur l'accusation de deux ou trois témoins. Et tout le, notre système judiciaire est construit ou inspiré du système judiciaire euh, juif. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les semaines passées que le... La, euh, le, le procès de Jésus était totalement illégal de la façon dont ils l'ont fait. Ils n'ont respecté aucun des principes dans lesquels ils étaient tellement fiers pour pouvoir juger justement les personnes. Ils ont bafoué toutes leurs règles. Alors Jésus a été crucifié et pour ceux qui sont avec nous depuis toutes les semaines et qui étudient ensemble, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 20, où on a l'histoire de sa résurrection qui nous est racontée et qui démontre hors de tout doute que Jésus est vraiment vivant. Alors gardez votre Bible ouverte parce que nous allons la parcourir tranquillement au travers de le chapitre 20. Le premier verset nous donne le contexte. Le premier jour de la semaine, ou selon certaines traductions, le dimanche. Jésus a été mis à mort vendredi après-midi. Et Jésus avait annoncé sa mort. Ils avaient, il avait annoncé sa résurrection à plusieurs reprises. On a ça par exemple dans l'évangile de Marc, où à trois reprises dans cet évangile-là, il dit... Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Et on devait ensemble l'expression « fallait ».« Fallait » c'est que c'était dans le plan de Dieu, c'était l'objectif de Dieu, il fallait que Jésus meure, qu'il soit rejeté par les leaders religieux, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ainsi, Jésus n'est pas mort par accident, n'est pas mort juste à cause de la méchanceté humaine. C'était le plan de Dieu pour qu'on puisse découvrir et goûter la vraie vie. C'était indispensable. C'était la seule façon. Si il y aurait eu une autre façon que Dieu puisse donner la vie aux hommes, il l'aurait choisi. C'était nécessaire. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails pourquoi c'était absolument nécessaire que ce soit Jésus, mais c'était le seul moyen pour que les hommes puissent être sauvés. Pas d'autre moyen. Et naturellement, pour, comme je le mentionnais tantôt, pour les gens du 21e siècle, la Pâque, ça ne dit pas grand-chose, mais dans la Bible, ça dit beaucoup de choses. Lorsque, avant que Jésus vienne dans ce monde, plusieurs, ses, plusieurs siècles avant, on a l'histoire d'un peuple, le peuple juif. Le peuple juif qui vivait en Égypte, qui vivait en Égypte depuis 400 ans. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient bien accueillis, les Égyptiens leur ont fait de la place, tout le monde était content. C'était dans une époque où il y avait une grande famine. Mais avec les années, le peuple juif s'est multiplié, et là, ils sont devenus menaçants. Et ce que les, Juifs, ce que les Égyptiens ont fait, c'est qu'ils ont commencé à les faire souffrir. Ils ont commencé à leur rendre la tâche impossible. C'était eux qui ont travaillé à beaucoup de monuments, qu'on voit encore aujourd'hui. Alors, ils ont commencé à crier à Dieu. Et lorsqu'on crie à Dieu, Dieu entend n'est pas sourd. Dieu a entendu leurs cris, leurs cri, leur souffrances et ce que Dieu fait, il leur envoie un libérateur, Moïse. Moïse, envoyé par Dieu, appelé d'une manière aussi extraordinaire, finalement se présente devant Pharaon, puis il dit à Pharaon, « Je veux partir avec mon peuple, laisse-nous aller. » Pharaon, cœur endurci, dit « Non, on veut garder notre « cheap labor », on veut garder… » Ce peuple-là qui nous sert. Et non seulement on va le garder, mais je vais leur rendre leur tâche encore plus pénible. Alors ce que Moïse fait, c'est qu'il dit à Pharaon, « Ben Pharaon, je vais envoyer un fléau sur ton peuple, je vais t'envoyer ce qu'on connaît traditionnellement, une plaie, une épreuve, et si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer une deuxième, preuve, une deuxième plaie, une deuxième épreuve. » Et ça a été comme ça, après chaque épreuve, après chaque plaie, après chaque fléau, le pharaon endurcit son cœur. Et finalement, Moïse lui dit la dixième plaie, le dixième fléau. Il lui dit dans Exode chapitre 11 Il dit, Voici ce que, voici ce que dit l'Éternel Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte. Depuis le fils aîné du pharaon, qui siège sur son trône jusqu'au fils de la servante qui travaille à la meule et qui, et, et qu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura pas de plus de pareil. Wow, quelle preuve Quel fléau! Toutes les premiers-nés! Alors, ce que Dieu il fait, il donne des directives très précises au peuple juif qui vit en Égypte pour pas qu'ils soient condamnés euh, de la même façon. Alors Dieu leur demande, il établit un rituel, ce qu'on appelle le rituel de la Pâque. Et là, chaque famille juive devait prendre un agneau, tuer l'agneau, prendre le sang de l'agneau et bédjionner, euh, peindre les portes et les les, les, tout le cadre de la maison juive, c'est ce qu'ils ont fait. Et au travers de ce rituel, il y avait toutes sortes, toutes sortes de choses qui devaient accompagner ce rituel. Et lorsque l'ange a circulé parmi l'Égypte, circulé au travers les rues. Lorsqu'il rencontrait une maison où il y avait du sang d'agneau autour de la porte, l'ange passait, passait par-dessus. Et c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça « pass over ». Chaque fois qu'il voyait le, le sang de l'agneau, il, il, il exemptait la maison. Et ce rituel a... Euh, exister pendant de nombreuses années, pendant de nombreuses années jusqu'à l'époque de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a débuté son ministère, son service auprès des hommes, quelqu'un a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et la veille de, de sa mort, Jésus a pratiqué le rituel de la Pâque avec ses disciples sans que les disciples soient conscients que l'agneau qui était pour être sacrifié était Jésus. Ce n'était pas un agneau, un animal, c'était Jésus, le Fils de Dieu, qui était pour être sacrifié sur la croix et que son sang était pour couler. C'est l'accomplissement du symbole. Dieu a écrit au sujet de la mort de Jésus dans Romains chapitre 3, « Mais Dieu, dans sa bonté, les rend juste à ses yeux en parlant des croyants, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. » Traduction, François-Français Courant. Alors c'est pour ça que lorsque Jésus a dit ce que j'ai lu tantôt, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, quand même, il serait mort et quiconque euh, vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus, par sa mort, par ce sacrifice, alors qu'au lieu d'avoir du sang sur les portes de nos maisons, le sang de Jésus, symboliquement, parce que j'y crois, devient ma protection. Et lorsque je, je suis confronté à la mort, la mort passe au-dessus de moi et me donne la vie avec Jésus pour l'éternité. C'est ça la Pâque. Et c'est pour ça qu'on célèbre aujourd'hui. On célèbre, aujourd on ne va pas mourir. Et croyez-moi, j'ai assisté à plusieurs personnes qui sont mortes. J'ai vu des gens mourir dans la colère, dans la peur. Mais j'ai vu des gens mourir dans la paix, dans la confiance, qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas pour mourir, mais pour vivre. Et la fête de Pâques, c'est l'occasion qu'on a de pouvoir partager ce beau message avec vous. On vous invite à recevoir ce message d'espérance, ce message de vie que c'est accessible pour vous aussi comme pour moi. Mais la vraie question qui se pose encore, peut-être vous êtes jeune et vous dites, oh la mort, je ne pense pas beaucoup à ça, mais on ne sait jamais quand est-ce que la mort frappe. Avez-vous cette assurance-là que quand vous allez mourir, vous allez juste déménager dans une nouvelle maison? Que la vie que vous goûtez présentement va se vivre parfaitement? éternellement, que ça ne va jamais arrêter. Ce matin, alors qu'on va lire le passage, vous allez avoir l'occasion de faire une décision. Et peut-être que ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, et peut-être que vous n'avez pas encore pris cette décision-là. Et ma prière, c'est que c'est un miracle. Il faut que l'Esprit de Dieu vous convainque pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe vraiment à la résurrection, afin que vous ayez la certitude que vous avez la vie, la vie, jusque dans l'éternité. Alors, j'aimerais, pour ce matin, au travers de cette histoire, vous présenter les cinq témoins de la résurrection de Jésus. J'espère que vous avez une Bible, encore une fois, pour être capable de lire avec moi. Le premier témoignage, c'est celui des femmes. Et dans l'évangile de Jean, on a l'histoire d'une femme, mais dans les autres évangiles, on sait qu'il y a d'autres femmes qui, étaient, qui ont été témoins de la résurrection, mais l'évangéliste Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, lui, il nous présente une femme, une seule femme, Marie de Magdala. Et comme je l'ai mentionné tantôt, au verset 1, le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Et là, ce qu'elle fait, elle va voir les disciples pour dire, écoutez, le tombeau est vide. À partir du verset 11, on a la suite de l'histoire. Elle va voir les disciples, elle revient au tombeau. Elle veut voir le tombeau vide, et c'est écrit au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où, il avait, où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent Femme, pourquoi pleures-tu Et elle leur répondit elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Cette femme-là était affligée de l'absence du corps de Jésus. Elle n'avait pas encore réalisé que Jésus était ressuscité. Et c'est pour ça qu'elle pleurait. Elle pleurait dans sa peine, dans sa déception. À vrai dire, les disciples étaient tellement bouleversés par la mort de Jésus, ils n'avaient pas compris encore une fois que c'était le plan de Dieu. Et là, tout d'un coup, elle aussi voit l'œuvre tombeau vide et se met à pleurer. Intéressant. On l'a vu la semaine passée, ou la deux semaines, ouvre-la euh, deux semaines, on ne veut ensemble que... Dieu annonce à qui, à la première personne, ou aux premières personnes à qui il annonce qu'il est ressuscité, ce sont des femmes. Jésus croit que les femmes vont croire. Et là, ce n'est pas à un homme, ce n'est pas à des disciples que Dieu annonce la nouvelle en premier, mais il l'annonce à une femme. Une femme qui, était, qui avait un mauvais témoignage, une femme qui avait une mauvaise vie avant de rencontrer Jésus, mais qui a été justement totalement bouleversée dans sa vie. Elle qui vivait, qui cherchait la vie dans toutes sortes d'autres choses, elle a rencontré Jésus et elle a découvert la vraie vie. Elle a été au service de Jésus, elle a accompagné Jésus, elle servait Jésus, et alors qu'elle voit les deux anges qui sont là, elle voit finalement Jésus, ne le reconnaît pas tout de suite, on ne sait pas pourquoi, il semble qu'il y avait un corps comme différent. Et, et là, Jésus lui pose la même question. Et il demande à Marie, « Pourquoi tu pleures? » Drôle de question. Mais, elle avait... Perdu tout espoir, elle avait perdu son Jésus qu'elle aimait. Non seulement elle l'avait perdu, mais Jésus avait même disparu. Et là, regardez comment elle, elle, elle reconnaît Jésus. Elle pensait que c'était un jardinier, mais lorsque Jésus lui dit « Marie », juste par la façon dont il a nommé son nom, elle dit « c'est Jésus ». C'est Jésus. Elle se retourne et lui et lui, lui dit en, en hébreu, « Raboudni », c'est-à-dire, ah non, non, c'est elle qui dit ça, pardon. Elle dit en hébreu, « Raboudni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais il donne le même message. « Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Deuxième témoignage qui ont vu Jésus ressuscité, celui qui apporte la vie. Le témoignage des disciples, lorsque Marie leur a annoncé que le tombeau est à vide, deux disciples courent. On pense que c'est l'apôtre Pierre et l'autre, c'est le disciple Jean, celui qui a écrit l'Évangile. Alors, les disciples... Le disciple que Jésus aimait, c'est le nom que Jean donne envers lui-même. Il leur dit, ils ont, enlevé, ils ont enlevé le sépulcre. Voyons. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Même au verset 19, Simon-Pierre qui le suivait arriva dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et l'autre disciple qui était elle, arrivé le premier du sépulcre, il vit et il crut. Un tombeau vide, ce n'est pas suffisant pour croire que Jésus est ressuscité. Comme certains le disent, ou même Marie, peut-être quelqu'un l'a enlevé. Mais là, Jésus est en train de, de, de démontrer qu'il est vivant. Le disciple que Jésus aimait, il a cru, il a vraiment cru que Jésus était ressuscité. Et là, ça nous amène au témoignage des Écritures, au verset 11 à 13. Cependant, Marie se tenait dehors près du... du Elle euh, n'a pas celui-là ici. Or, car ils ne comprirent pas encore que selon les Écritures, au verset 9, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Les Écritures avaient annoncé sa résurrection. Le psaume, le psaume 16, verset 10. Prédit que la mort du Messie, la mort ne pourrait pas le tenir captif, mais qu'il était pour vaincre la mort et nous offrir la vie. On a vu ensemble qu'au travers de la crucifixion, 19 prophéties ont été accomplies au travers de la crucifixion. Et là encore, au travers de la résurrection, la Bible confirme, témoigne que Jésus est vraiment ressuscité. Quatrième témoignage, celui des anges, les versets 11 à 13. Les anges qui signifient les messagers, ce sont eux qui approchent Marie et qui lui demandent pourquoi elle pleure. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Et honnêtement, dans ma vie, parfois, je suis comme Marie. Je, suis, je pleure, je suis découragé par les, les épreuves de la vie. Je réagis comme si Jésus était mort. Je ne sais pas comment vous êtes dans votre vie. Moi, c'est comme ça des fois dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai besoin de relire les Écritures, puis j'ai besoin de réentendre que Jésus est vivant et qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que je vais être avec lui pour l'éternité. Pourquoi pleurer? Jésus est vivant. Cinquième témoignage. Témoignage de Jésus lui-même. Jésus, qui s'est présenté aux apôtres, au verset 13, c'est écrit Jésus, debout, mais il ne savait pas que c'était Jésus, lui dit Femme, pourquoi pleures-tu Ou pourquoi, qui cherches-tu Elle pensait que c'était le jardinier. lui dit Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Et là, il dit Va le dire à mes frères, c'est ce qu'il fait. Au verset 18, on voit Jésus qui rencontre les disciples et qui leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté percé. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur et Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » On ne sait pas comment Jésus rentre dans la, dans la pièce, parce que c'est écrit au, au verset 19, « le soir, le, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où il se trouvait étaient fermées. Pourquoi ils étaient fermés? Parce qu'ils avaient peur qu'ils viennent chercher les disciples de Jésus puis qu'ils les mettent à mort, comme il le fait avec Jésus. Jésus les rencontre d'une manière surnaturelle. Jésus leur donne des preuves que c'est bien lui. Il montre ses mains, ses pieds percés. Tous les disciples sont maintenant convaincus que Jésus a vraiment vaincu le péché par sa mort et par sa résurrection. Et déjà, on voit les bénéfices de la vie que Jésus est venu apporter. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus est venu apporter la paix. La paix. C'est intéressant de lire dans l'Épître aux, euh, aux Philippiens, il dit « Une paix qui est surnaturelle, qui s'explique pas. Comment est-ce qu'on peut être... » Dans la paix lorsqu'on perd un enfant. Comment est-ce qu'on peut être dans la paix lorsqu'on fait face à la mort? Comment est-ce qu'on peut être dans la paix quand on est rejeté? Comment est-ce qu'on peut être dans la paix quand on est pauvre? C'est ça le miracle, c'est que c'est Jésus qui produit ça, pas, c'est pas nous. Non seulement la paix, lorsqu'ils ont reconnu Jésus, c'est écrit qu'ils sont dans la joie. C'est un autre fruit de ce que Jésus apporte, la joie. Pensez à tous ces, ces chants gospel qu'on entend, ces chants, hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on entend les chants gospel? On danse, nous autres aussi. Mais c'est exactement ça. Et eux, là, ils ont créé, ils ont produit ces chants, là, au travers de l'esclavage. Ils étaient pauvres, ils étaient maltraités, et ils creusaient, ils travaillaient dans les champs de... de de coton, canassu. Il y a des historiens ici. Et là, il chante. Comment c'est possible? C'est ça la joie de Jésus. C'est ça la paix de Jésus. C'est surnaturel. Ça ne s'explique pas. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend d'une personne. Et l'histoire se termine avec un dernier témoignage. Témoignage de Thomas. Pour ceux qui ont mon âge, avez-vous déjà entendu l'expression? Hein? Fais pas ton Thomas. On comprend d'où ça vient. Au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur.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 Ça va être cool, ça, après la mort. Là. On va pouvoir passer au travers. Hein. On va avoir un nouveau corps. Je ne sais pas à quoi exactement ça va ressembler, mais ça va ressembler à Jésus. Thomas se trouvait avec eux. Les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Viens ici. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » « Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est quand même surprenant l'incrédulité de Thomas. Marie dit qu'il est ressuscité les disciples lui disent qu'il est ressuscité, les Écritures lui disent qu'il va ressusciter, puis il ne croit pas. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, c'est un miracle. On ne peut pas produire ça nous-mêmes. C'est Dieu qui le produit au travers de nous. Mais pour répondre aux besoins d'incrédulité de Thomas, Jésus va prendre le temps juste pour lui, de se présenter à lui, de confronter les doutes de Thomas. Et c'est tellement beau quand même, ce qui est écrit, comment Thomas a réagi après avoir vraiment vu Jésus ressuscité. et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a peut-être ici, ce matin, des jeunes et des moins jeunes qui ne croient pas ce que Jésus a dit. Et Jésus leur dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Si vous faites partie de ces incrédules, mais que vous désirez croire Jésus, malgré que vous ne l'avez pas vu, que vous désirez la vie abondante que Jésus offre, vous pouvez faire cette décision-là ce matin. Vous pouvez prendre la décision et demander à Dieu, « Seigneur, suscite la foi dans mon cœur. Fais-moi croire ce que tu annonces. » Et Dieu va le faire. Jésus est venu offrir sa vie, et c'est par la foi que vous recevez la vie abondante. Il y a seulement la foi qui ouvre les portes de la vie et du ciel. On ne peut pas acheter la vie après la mort. On ne peut pas gagner la vie après la mort. On ne peut pas se comparer aux autres êtres humains puis de croire que nous, on est mieux que d'autres. Tous les êtres humains, sans exception, sont totalement perdus. Comme en Égypte, sans le sang de l'agneau, on va mourir. Dieu a trouvé un moyen pour passer par-dessus l'ange de la mort. Et c'est Jésus.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 Jésus est venu apporter la vie, le pardon des péchés, la vie éternelle. Il y a tellement, tellement de raisons pour croire en Dieu. On en a vu juste quelques-unes. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui s'annonce dans le passé, qui se réalise dans le futur. L'accomplissement des prophéties, ses enseignements. Et pourtant, il y a tellement de gens qui ne veulent pas croire. Ce matin, ça pourrait être différent. Vous pouvez, ce matin, inviter Jésus à ce qu'il soit votre agneau, votre sauveur, pour vous personnellement. J'aime ce verset. C'est l'un des versets les préférés de la Bible. Le voleur ne vient que pour voler, Égorger et détruire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. C'est la vie que Jésus veut nous offrir, la vraie vie, la vraie vie qui ne se termine pas. Alors comment vous pouvez faire cette invitation-là dans votre vie? Trois choses sont nécessaires. Première chose, vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur, une personne imparfaite. C'est fort probable que ce n'est pas trop difficile à reconnaître si vous le demandez à votre conjoint si c'est vrai. Règle générale, ce sont les mieux placés pour voir nos péchés, nos imperfections. Mais la deuxième chose que vous devez reconnaître, c'est que le seul moyen pour que vos péchés soient pardonnés, c'est Jésus qui l'offre. Qu'il l'offre par sa mort et par sa résurrection. Notre péché, notre imperfection nous conduit à la mort. Mais si vous croyez en Jésus, c'est Jésus qui est mort à votre place pour vous offrir la vie. Et La troisième chose que vous devez faire, c'est de croire Jésus. Croire qu'il est vraiment l'agneau de Dieu, celui qui pardonne nos péchés et qui nous offre la vie. J'aimerais ça compris, qu et que vous puissiez prier aussi avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, encore une fois, c'est solennel. Puis, Seigneur, j'ai toujours l'impression que, et ce n'est pas une impression, c'est vrai, ce n'est pas mes paroles qui peuvent convaincre. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui attire. C'est toi qui convainc. Tu l'as fait avec, tu le fais avec Thomas. Tu as eu plein de compassion pour lui, que malgré qu'il avait entendu ta résurrection, il n'a pas voulu croire. Seigneur, ce matin, tu connais tous ceux et celles qui sont ici, puis mon Dieu, je te prie de produire dans leur cœur la foi qu'il puisse prendre cette décision, comme Sébastien l'a mentionné tantôt, la décision de la foi qui transforme nos vies, qui nous apporte la vie. C'est tellement évident qu'il a la vie dans sa vie. Puisses-tu, Seigneur, le faire ce matin, ce miracle dans la vie de d'autres. Si ce matin, vous avez été touché, par le message de Jésus. J'aimerais ça vous inviter à faire cette prière. Priez dans votre cœur après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton histoire. J'ai entendu ces témoignages. Et je veux croire que tu es venu pour me sauver et me donner la vie. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Purifie-moi. Donne-moi la foi. Et la vie abondante. Que le Seigneur, ma vie, soit transformée à ton image et à ta ressemblance. Amen.